l'actualité. Au petit matin du 12 mars 2003, le réveil a dû être bien difficile pour les ministres de la justice et de l'intérieur, Dominique Perben et Nicolas Sarkozy. Les deux hommes apprennent que le gangster le plus célèbre de France, Antonio Ferrara, s'est échappé à 4h22 du matin de la prison de Fresnes. Les détails de l'affaire sont stupéfiants, nous allons vous les décrypter ce soir. C'est un commando d'une quinzaine d'hommes armés de fusils d'assaut et de lance roquettes qui ont semé la terreur aux abords de la prison du, durant 15 minutes avant de récupérer l'homme qu'ils étaient venus chercher, Antonio Ferrara. Ce jour-là, on imagine que les patrons des services de police concernés ont reçu un message clair, net et précis des plus hautes autorités de l'État. Il faut retrouver vite, très vite, Antonio Ferrara. Hervé Lafranc, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous bonsoir. êtes euh, le patron de l'OCRB. Euh, vous vous souvenez de cette nuit du 11 ou 12 mars 2003 Je me souviens surtout du, de mon réveil qui fut... Euh... On vous a réveillé ce jour-là, ce soir-là, cette nuit-là Oui, oui, tout à fait. D'autant que ça, ça s'inscrivait dans une, une semaine qui était noire pour nous, puisqu'une semaine auparavant, on... un autre euh, personnage... Euh qui nous importait, José Manconi, s'était évadé de la prison de, de Borgo, donc euh, ça, ça, faisait faisait, ça faisait beaucoup vous dans faisait même vous souvenez aussi du, des propos du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, c'était euh, « vous me le retrouvez vite, très vite », c'était un peu ce ton-là quand même oh, ?– C'était un ton qu'il a adressé à mes, à mes patrons euh, de l'époque, mais qui était effectivement assez euh, péremptoire. Alors c'est ce qu'on va voir euh, tout de suite en images et puis la suite, euh, en tout cas l'arrestation d'Antonio Ferrara, le parcours de Ferrara, son évasion spectaculaire, sa cavale. Alors euh, qui sont ces hommes qui ont pris le risque de cet assaut quasi militaire contre la prison de Fresnes il y a un peu plus d'un an Comment euh, vous, les enquêteurs, avez retrouvé la trace de celui qui est devenu au fil des ans euh, l'ennemi public numéro un presque Enfin, qui est donc cet Antonio Ferrara alias Nino alias Succo? L'enquête de ce soir est signée Delphine Cargaillan et Emmanuel Fauconnet. 2003. La police vient d'arrêter un des hommes les plus recherchés de France. Il s'appelle Antonio Ferrara, il a 29 ans. L'homme s'est fait connaître quatre mois plus tôt, en organisant la plus incroyable des évasions. Personne ne pensait que les murailles de Fresnes, un jour, Serait attaqué. Antonio Ferrara, c'est un garçon qui n'est pas fait pour rester enfermé. Là, c'était une véritable opération commando. Personne ne pouvait rien faire. À part Rambo, s'il était là, avec sa, sa grosse mitrailleuse, mais encore. C'est un cataclysme énorme, l'évasion de Frey. Il faut le retrouver. Ferrara a une palette de qualité qui le met largement, à mon avis, au-dessus de Messrine. Un petit voyou de banlieue, devenu roi de l'évasion, Secret d'actualité vous raconte la fulgurante ascension d'Antonio Ferrara. Voici le visage d'Antonio Ferrara. Il a 28 ans et en ce printemps 2002, l'individu est recherché sur tout le territoire. On le soupçonne d'être impliqué dans une série d'attaques de banques et de fourgons blindés. L'homme est considéré comme très dangereux. C'est même une figure emblématique du nouveau banditisme. Ferrara est quelqu'un, est un petit voyou qui est en train de faire la conquête du milieu et des grands voyous. Tout commence en 1983. La famille Ferrara quitte l'Italie pour la France et s'installe cité Gabriel, un des quartiers les plus sensibles de Choisy-le-Roi au sud de Paris. « Il arrive dans une cité où même euh, s'il n'y avait pas eu Ferrara, c'était déjà chaud. »« Choisis, Vitry, ce sont des, des lieux un peu euh, malheureusement historiques du braquage en Ile-de-France. »« La banlieue sud, c'est une banlieue très très très très dure euh, depuis très longtemps, depuis en effet les années 70 et peut-être même avant. » Antonio est âgé de 10 ans. Avec ses parents et ses six frères et sœurs, il habite au dernier étage de cet immeuble. Dès le départ... Sa famille doit faire face à de grandes difficultés. Le père va, va vendre de, des pizzas dans une, un camion ambulant, aidé par ses fils et euh, un peu plus tard par Antonio. Ils sont venus en France, c'est pour travailler, c'est pour euh, essayer de trouver du travail, parce que là-bas, ils ne travaillaient pas. Et ils ont eu du mal à s'adapter. Ferrara quitte l'école à l'âge de 16 ans. Très vite et en dépit de sa taille, il va devenir un petit caïd. Le jeune homme, mesure 1 m 63 et pourtant il va parvenir à se faire respecter dans sa cité. Ferrara a une personnalité qui fait qu'on le respecte comme un acteur s'impose à l'écran. Antonio Ferrara va se faire plein plein de petits copains qui vont devenir des complices, c'est tous ces braves jeunes gens là qui, euh, au fur et à mesure de son, as de son ascension à lui, vont l'aider. Un peu comme, comme les gamins à la maternelle qui liraient leur sang disant on est liés à jamais, quoi, je veux dire. C'est des gens qui ont été élevés ensemble, qui se connaissent tous. Ainsi, à 20 ans, Antonio Ferrara fait ses premiers pas dans la délinquance. Il vole des autoradios et des enjoliveurs de voitures. Mais très vite, il se tourne vers d'autres activités Bien plus lucrative celle là les attaques de banque. Seulement le jeune homme s'y montre pour le moins maladroit. 10 avril 1997, c'est le premier hold-up d'Antonio Ferrara. Et ce jour-là, il va commettre une erreur. Comme le montrent ces images prises par une caméra de surveillance, Ferrara opère à visage découvert. Ils sont deux, euh, ils sont armés, bien sûr. Les personnes qui se trouvent dans, le, dans les banques sont attachées avec du... Avec du rouleau adhésif. Avec son complice, ils essayent d'enlever la, la cassette vidéo, l'enregistrement de, de, de la banque. Et il n'y arrive pas et il l'abandonne sur place. Donc euh, on va pouvoir l'identifier, c'est ce qui va le perdre. C'est ses premiers faits d'armes véritablement importants dans le milieu euh, du banditisme. Parce que là on franchit une étape. À peine entré dans la délinquance, Antonio Ferrara se fait arrêter par la police. Mais un an plus tard il va parvenir à s'enfuir. Et cette fois, le jeune homme décide d'apprendre sérieusement son métier afin de devenir un braqueur professionnel. Ainsi, Antonio Ferrara décide de se spécialiser dans l'attaque de fourgons blindés. Face aux traditionnelles attaques à main armée trop risquées, Ferrara développe et met au point une technique beaucoup plus radicale, l'attaque à l'explosif. Il est parfaitement autodidacte en la matière. Il s'est formé lui-même à ses techniques d'explosifs. Il a été vu à plusieurs reprises dans des casses auto, en train de s'exercer sur des carcasses de camions. Et dans ces casses auto, Antonio Ferrara perfectionne un procédé infaillible. On l'appelle la technique parabole. La charge de plastique est recouverte par une parabole ou un simple cadre pour concentrer l'effet de souffle. Cette méthode devient la signature d'Antonio Ferrara. Il un enquêteur, il y a, euh, a quelqu'un de la PJ qui m'a dit, euh, de toute façon c'est pas difficile, quand on arrive sur une attaque de fourgon blindé attaqué à l'explosif, si ça a bien pété, si le trou est beau, si les, les bifetons n'ont pas cramé, eh ben Ferrara était là, voilà. Antonio Ferrara est devenu un as de l'explosif. Mais en plus, il possède une qualité précieuse. Il est particulièrement méticuleux, comme le montre ce projet d'attaque de fourgon que nous nous sommes procurés. Les opérations auxquelles il participe sont réglées comme du papier à musique. Les heures de départ et d'arrivée des convoyeurs, le butin, rien n'est laissé au hasard. Et surtout, un croquis reproduit l'intérieur du véhicule blindé avec l'emplacement des billets, des pièces de monnaie et le système d'ouverture des portes. Un travail d'orfèvre qui va donner des résultats spectaculaires. À la fin des années 90, les attaques de fourgons à l'explosif se multiplient. Et bien souvent, les policiers croient reconnaître le style Ferrara. En particulier sur une opération qui va marquer l'histoire des transports de fonds. Revenons tout d'abord sur l'attaque d'un fourgon de la Brink. On entendu un gros bruit, c'est un bruit de bazooka, un truc comme ça. Ce jour-là, à Gentilly, en banlieue parisienne, une dizaine d'hommes déguisés en policiers va mener une incroyable opération commando pour s'emparer d'un énorme butin. Gentilly, c'est pour la première fois de la sauvagerie en pleine rue. C'est un modèle du genre, cette attaque. C'est toujours dans un coin de mémoire, c'est gravé. Nous avons retrouvé un des convoyeurs de fond. Il s'appelle Dominique Rouault. Ce 26 décembre 2000, à Gentilly, avec ses deux collègues, il a pour mission de transporter 40 millions de francs. Quand on a chargé le butin, on sort euh, du siège de CIC, il y a un sas, et on tourne euh, sur la droite pour, en direction du périphérique. Et à 50 mètres, on s'aperçoit qu'il y a un camion qui vient nous couper la route. Derrière, on sent qu'on se fait percuter par une autre voiture. Un camion de déménagement devant, un 4x4 derrière, le fourgon blindé est pris en étau. Les trois convoyeurs sont pris au pied. Alors là on a compris que c'était une attaque. J'ai regardé dans le rétro et je me suis aperçu qu'il y avait un gars euh, cagoulé qui est venu mettre une planche contre le coffre du fourgon. Et c'est là que j'ai dit bon bah, ils vont nous exploser. On s'est couché par terre et puis euh, au bout de quoi même pas une minute le camion a explosé. Ça a soulevé le camion. Un gars qui a dit, les gars, surtout faites pas les comptes tout se passera bien. De l'autre côté, un riverain filme la scène. Les malfaiteurs n'ont plus qu'à emporter les sacs de billets jusqu'à leur véhicule. Sept minutes après le début de l'opération, le commando s'enfuit à bord de voitures équipées de gyrophares. Leur butin s'élève à 34 millions de francs. Là, c'est une bonne organisée, bien calculée, chronométrée. Euh, chacun son boulot. L'enquête conduira les policiers sur la piste d'Antonio Ferrara. Le gangster est soupçonné d'avoir été l'artificier de l'attaque de Gentilly. Antonio Ferrara n'a que 27 ans et déjà un palmarès inquiétant. Activement recherché, les policiers vont très vite le localiser car l'homme a un point faible... Il est resté fidèle à la banlieue sud et à sa famille. Ferrara est toujours resté très, très fidèle à ses racines, à ses, à a à choisi a à choisi le roi, à la cité Gabriel. Il a besoin pour vivre d'être, je pense, dans, dans, dans son milieu naturel, d'être avec les gens comme lui qui viennent de, de cité D'anciens amis d'enfance qui nous disaient, on le croisait à Tismons, il faisait son jogging, il vivait avec une jeune femme à ce moment-là. 12 juillet 2002. Antonio Ferrara est arrêté à Atis-Mons dans la banlieue sud de Paris, à quelques kilomètres des lieux de son enfance. L'italien est écroué à la prison de la santé à Paris. Il sait qu'il risque de passer ses 20 prochaines années derrière les barreaux. Alors, il n'a qu'une idée en tête, se faire la belle. Et pour cela, le truand va utiliser là encore ses talents d'artificier pour organiser la plus incroyable des évasions. Antonio Ferrara est sous les verrous. Dès son arrivée en prison, l'homme va tout mettre en œuvre pour s'évader. Informé de ses projets, la police va alerter l'administration pénitentiaire à plusieurs reprises. Mais rien, ni personne, ne saura empêcher Antonio Ferrara de réaliser la plus spectaculaire des évasions jamais organisées en France. On a l'impression d'être dans un film de guerre au milieu d'un film de guerre. Quoi. Une opération comme ça, c'est comme une attaque de fourgon blindé. Faire sauter un mur de prison, je ne l'avais jamais vu ni entendu. Ce qu'ils ont fait là, c'est les champions du monde. 5 septembre 2002. Nous sommes à Paris, prison de la santé. C'est la première tentative d'évasion d'Antonio Ferrara. Cela fait deux mois à peine que le gangster est derrière les barreaux. Et ce jour-là les gardiens ont reçu l'ordre de fouiller sa cellule. Il y a une fouille qui est faite dans, dans la cellule de Ferrara. Au total, on doit avoir 500 grammes euh, d'explosifs et 6 détonateurs. Il raconte qu'il est arrivé que c'était dans la cellule et qu'il ne pouvait pas le savoir parce que c'était bien caché. Immédiatement, Antonio Ferrara est donc transféré dans une autre prison à Fresnes, dans la banlieue sud de Paris. Placé à l'isolement, il est ce que l'on appelle un détenu particulièrement surveillé. Pourtant, pour ses gardiens, Antonio Ferrara offre l'image d'un prisonnier modèle. Les rapports des surveillants le présentent comme quelqu'un euh, de très calme, qui pose pas de problème, euh, dans son coin, très discret, et voilà. Il s'insère finalement très bien dans la prison, calme, poli, posé, euh, aucun problème. Pour autant... Antonio Ferrara n'a pas abandonné ses projets d'évasion, bien au contraire. Depuis la prison, l'artificier va solliciter des aides de toutes sortes. Grâce au parloir, il a des contacts réguliers avec ses proches. Mais ce qu'ignore l'administration, c'est que Ferrara cherche aussi des complices à l'intérieur même de la maison d'arrêt. Lorsqu'il arrive dans, en prison, il observe tout et il essaye de détecter qui fait quoi. Qui est susceptible de l'aider Il y a des surveillants, on sait, ils sont fichés. Euh, quand on est dans la, en prison, on sait que ce surveillant-là, il est bon à tordre. Bon à tordre, ça veut dire la corruption. À ce jour, les enquêteurs n'ont toujours pas établi l'identité des complices d'Antonio Ferrara. 10 mars 2003. Dans deux jours, l'artificier sera dehors. Et pour que l'opération réussisse, il a tout prévu. Le détenu occupe une cellule au centre de la maison d'arrêt. Or, pour s'évader, Antonio Ferrara doit se rapprocher le plus possible du mur d'enceinte. Alors, il va parvenir à se faire transférer, ici, au quartier disciplinaire. Les prisonniers l'appellent le mitard, et à Fresnes, tout le monde le sait, c'est le point faible de la prison. Le quartier disciplinaire à Fresnes se trouve en gros à une dizaine de mètres de la voie publique. A mon avis, c'est le meilleur endroit pour venir se faire arracher. Et pour aller au mitard, Antonio Ferrara le sait, il y a un moyen tout simple, il suffit de désobéir. Alors ce lundi 10 mars 2003, à la sortie d'un parloir, le détenu modèle va refuser la fouille à corps. Une infraction au règlement qu'il l'envoie aussitôt au quartier disciplinaire. Le moindre refus est sanctionné, surtout de la part d'un individu comme lui. Il va retourner le, le règlement euh, euh, de la prison euh, à son profit. Le compte à rebours a commencé. Non seulement Antonio Ferrara se trouve désormais dans le bâtiment le plus proche du mur d'enceinte, mais en plus il occupe une cellule bien particulière, la cellule numéro 9. La cellule numéro 9 est au rez-de-chaussée et c'est celle qui est au bout de, de ce bâtiment. Et c'est donc la cellule la plus proche euh, du mur d'enceinte. L'endroit le plus vulnérable de la prison. Au bon endroit, au bon moment, Antonio Ferrara s'est joué de l'administration pénitentiaire. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur de sa cellule, un téléphone portable et des explosifs attendent le futur évadé. On ignore à l'heure actuelle comment euh, il se les a procurés, comment ça arrivait dans sa cellule. Vraisemblablement, c'était caché dans les toilettes. Il a un téléphone portable au mitard. Il faut arrêter que ce soit du shit, de l'explosif, des téléphones portables. C'est la même chose. Les prisons sont des passoires. La nuit du mardi 11 mars 2003, dans sa cellule du quartier disciplinaire, Antonio Ferrara est un homme déterminé. Muni d'un téléphone portable et de 500 grammes d'explosifs, une dizaine de mètres le sépare désormais de la liberté. L'administration pénitentiaire a été totalement manipulée. Et pourtant, elle était informée de l'imminence d'une évasion. On ne dise pas, euh, euh, on ne pouvait pas imaginer que vous avez un service de police qui ne cesse de dire à l'administration pénitentiaire, attention, Ferrara, il y a toutes les chances qu'il essaie de se faire la valise, que ce soit de la santé, de Fresnes ou d'ailleurs. 12 mars 2003, 4h15 du matin. Fusil mitrailleur en main, un commando d'une dizaine d'hommes cagoulés et vêtus comme des policiers s'approche du mur d'enceinte. Surveillant à la maison d'arrêt, Christian Bouchot habite à moins de 10 mètres de la prison. Je me suis levé déjà, j'étais vers la fenêtre, Bon, bah c'est là que j'ai vu les, les gars qui étaient en train de tirer. Ils avançaient un peu comme des commandos quoi, puis ça tirait sans arrêt, sans arrêt. On entendait les balles qui ricochaient avec ces sur sur Mirador. Ces images ont été tournées par un rivant. À l'intérieur du Mirador, une jeune surveillante, en fonction depuis quelques mois seulement, est impuissante. Elle ne peut absolument pas répliquer. Puisqu'elle était en permanence confrontée à, à des tirs nourris de Kalachnikov. Pendant ce temps, un malfaiteur va se charger de l'objectif principal de l'attaque. La porte de service de la prison. Et pour cela, il va utiliser la fameuse méthode Ferrara. C'est opération fourgon blindé, mais avec la porte de la prison. L'artificier du commando s'approche de la porte chantier. Il place un, une charge explosive qui fait tenir à l'aide d'un cadre. Pas aussi bon que Ferrara qui se nique un œil. La première explosion, euh, ça a tellement soufflé que ça a ouvert les fenêtres de ma chambre. « Les assaillants se retrouvent confrontés à une deuxième porte avant d'avoir accès à la cour intérieure. Ils vont utiliser un lance-roquette. » Les membres du commando sont désormais à moins de 10 mètres du quartier disciplinaire. À l'intérieur du bâtiment, Antonio Ferrara pose ses explosifs sur les barreaux de sa cellule. La manœuvre est particulièrement risquée. « Il était dans une cellule qui faisait quand même 2 mètres de large. » Il n'avait pas de profondeur pour se cacher ou très très peu. C'est ce matelas euh, qui a plus ou moins servi à, à le protéger. Il va le recourber et il va se mettre en dessous. Le souffle a dû quand même, euh, s'il ne l'a pas blessé, il a dû le rendre pour le moins un peu groggy. Il a été euh, plus ou moins titubant. Il y a beaucoup d'artificiers qui, qui se seraient grièvement blessés. Antonio Ferrara quitte la maison d'arrêt par la porte et sous les ouras des prisonniers. Du côté des prisonniers, c'est la franche rigolade et les encouragements à Ferrara. Des cris, des sifflements, taper tape les portes. Le commando prend la fuite. Il est 4h30. L'opération est terminée. La police arrive sur les lieux. Les premiers témoins peuvent constater l'ampleur des dégâts. En sortant, déjà, on a vu le mirador dans l'état de... Cribler comme il thème. Il y avait un trou béant. Qui faisait, je sais pas moi, 70-80 cm de diamètre. Et il y avait même à mes pieds un, un pistolet automatique et un peu plus loin il y avait une Kalachnikov. Des douilles partout, des chargeurs vides. En moins de 10 minutes et sans faire de victime, Antonio Ferrara a retrouvé la liberté et rien ni personne n'a pu l'en empêcher. Sur ce qui s'est passé entre 4h15 et 4h30, personne ne pouvait rien faire. À part Rambo, s'il était là avec sa, sa grosse mitrailleuse, mais encore. Les portes de la prison de Fresnes attaquées à l'arme de guerre ce matin dans le Val-de-Marne. Un détenu dangereux s'est évadé ce matin du centre pénitentiaire. L'évasion d'Antonio Ferrara est un séisme. En quelques heures, l'onde de choc se propage jusqu'aux plus hautes instances de l'état français. <t 'en> de type militaire minutieusement préparé d'une audace sans égale des complices euh, sans foi ni loi euh, utilisent des armes excessivement dangereuses utilisent des explosifs il n'est pas question de laisser faire ce type de comportement on se demandait à l'époque euh, si un ministre, euh, enfin, le ministre de la Justice, n'allait pas sauter. C'est un affront un affront à l'État. Il leur a fait un pied de nez monstrueux. C'est le grand désespoir. C'est le grand désespoir parce qu'il va falloir lui remettre la main dessus. L'incroyable évasion d'Antonio Ferrara est vécue comme une humiliation par les autorités françaises. Plus que jamais, l'homme doit être au plus vite arrêté. Et pour le capturer, les services de police vont travailler 24 heures sur 24. Rien ne sera laissé au hasard pour mettre la main sur celui qui se croit désormais insaisissable. Il faut le retrouver. Pendant les quatre mois qu'on durait la cavale, euh, si on était un bandit, qu'on n'avait absolument aucun lien avec Antonio Ferrara, on était relativement tranquille. Des instructions ministérielles sont données, avec une pression constante de l'État euh, pour obtenir des résultats quoi, et rapidement. Dans un premier temps, Antonio Ferrara s'impose les règles très strictes d'un homme en cavale. Le fuyard est sur ses gardes. Il faut jamais se relâcher en cavale. Faire confiance à personne. Changer souvent de domicile, pas rester trop longtemps au même endroit. Seulement voilà, Ferrara n'est pas assez prudent. Il passe sa vie au téléphone et cela va lui jouer des tours. Il y a un travail sur, dans ce dossier sur la, la téléphonie qui a été fait, qui est euh, monumental. Qui connaît Ferrara 10, 15, 30 personnes tout le monde est branché. Tous les proches de l'évadé sont placés sur écoute téléphonique. Et Antonio Ferrara ne va pas assez se méfier. Il a peut-être un peu la grosse tête, il croit qu'il est un peu intouchable. Ferrara, quand il s'est évadé de Fred de la façon dont il s'est évadé, s'est un peu pris pour euh, ses crues invulnérables. Ainsi, quatre mois après son évasion, Antonio Ferrara va se faire bêtement arrêter. Et même si l'homme s'est fait teindre les cheveux, cela ne va rien changer. 10 juillet 2003, 15e arrondissement de Paris. Ce jour-là, il a un rendez-vous en fin d'après-midi avec deux individus dans un café. Ce qu'ignore Antonio Ferrara, c'est que grâce aux écoutes téléphoniques, les policiers sont venus eux aussi au rendez-vous. Il a des mèches, il s'est fait décolorer, mais c'est bien Antonio Ferrara, l'homme qu'il recherchait... Seulement, les policiers vont commettre une erreur. Ils s'approchent un peu trop près d'Antonio Ferrara. Et d'un seul coup, donc, euh, Antonio Ferrara voit quelque chose. Il entrevoit, en fait, un, un visage. Dans le monde de parano dans lequel il vit, immédiatement, donc c'est l'affolement, il faut partir. Antonio Ferrara a repéré un policier. Il prend la fuite. Mais au lieu de se cacher, l'homme va prendre un risque insensé. Il retrouve ses amis dans un autre café... Quelques instants plus tard. Ce qu'ils ignorent, c'est que euh, les policiers ont leurs deux téléphones de portables sur écoute et ils vont foncer euh, là-bas. Lorsqu'il arrive dans ce café, Antonio Ferrara ne se doute pas que l'endroit est cerné. Une cinquantaine de policiers bouclent le quartier. L'homme s'installe tranquillement au bar, passe commande en attendant ses deux comparses. Ce sont ses derniers instants de liberté. Et une fois qu'il est entré dans, dans le bar de Bercy, donc il est hors de question qu'il en, qu en sorte. Il est 21h. Ses deux amis rejoignent le café. C'est le moment que choisissent les policiers pour intervenir. L'interpellation est risquée. Les enquêteurs le savent. Antonio Ferrara est armé et des clients se trouvent à quelques mètres de lui. Pour éviter la bavure, l'opération doit se dérouler à la seconde. près. Ferrara avait une, une sacoche banane... Et à l'intérieur, il avait un pistolet euh, automatique. Il essaie de la saisir, mais il n'a pas le temps. Il faut le, le ceinturer. Donc, euh, c'est le plaquage du rugby, en sachant qu'il suffit de tenir euh, moins d'une seconde et que tout le reste de l'équipe va débouler. Nous ouvrons cette édition avec l'arrestation d'un spécialiste de l'évasion. Antonio Ferrara été interpellé vers 21h ce soir à Paris. Fin de cavale pour Antonio Ferrara, roi du braquage et de l'évasion. Antonio Ferrara est aussitôt placé en garde à vue dans les locaux de la police à Nanterre. Après son interpellation, l'homme va faire preuve d'un étonnant sens de l'humour. Sa première déposition, il explique euh, qu'il est sans profession, sans domicile fixe et que son dernier domicile connu euh, est la maison d'un Fresne. Désormais, Antonio Ferrara est l'un des détenus les mieux gardés du territoire français. Depuis un an et demi, Antonio Ferrara est détenu à Fleury-Mérogis, dans la banlieue sud de Paris. Maintenu à l'isolement, il fait désormais l'objet d'une attention constante de l'administration pénitentiaire. Il est vraiment à l'écart, il, il a un régime euh, tout à fait particulier. Il dit lui-même, euh, à Fleury-Mérogis, je suis isolé, désisolé. Chacune de ces auditions chez le juge s'effectue sous très haute surveillance. Le palais de justice de Créteil devient alors le théâtre d'un déploiement de sécurité spectaculaire. L'objectif, empêcher Antonio Ferrara de s'évader une nouvelle fois. Antonio Ferrara, c'est un garçon qui n'est pas fait pour rester enfermé. Il ferait n'importe quoi pour recouvrer la liberté. Il a encore le temps de s'évader, il a encore le temps d'attaquer d'autres fourgons, il y a le temps de se faire reprendre. Il est 31 ans donc euh, il a encore une page d'histoire euh, à écrire, la sienne. Antonio Ferrara est déjà condamné à plus de 20 années de prison. L'artificier encourt la perpétuité pour son évasion de la prison de Fresnes. Voilà pour cette enquête réalisée par Delphine Cargaillan et Emmanuel Fauconnet. Dans un instant, images et témoignages sur l'un des plus grands scandales de la République, les écoutes de l'Elysée avec des demain. 20 ans après les faits l'ouverture du procès. Mais tout d'abord, Antonio Ferrara, suite et fin avec vous, Hervé Lafranc patron de l'OCRB. Alors, vous êtes certes tenu au secret de l'instruction dans cette affaire, il faut le rappeler, pour les téléspectateurs. Mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus tout de même. On va regarder une photo, une image, celle d'Antonio Ferrara, celle qui a été prise le jour de son arrestation, dans vos bureaux, je crois, en tout cas c'est un homme qui a ce petit sourire aux lèvres. Il était, il était comment quand vous l'avez arrêté Dans quel état d'esprit bah Vous savez, tous ces grands malfaiteurs sont des... quelque peu joueurs euh, aussi. C'est-à-dire qu'il avait joué une partie euh, de son évasion, euh, et là, euh, bah, il avait perdu, il s'est retrouvé interpellé. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut un vrai charisme pour mobiliser 15 hommes pour venir, en tout cas, tenter une libération ils ont réussi 15 personnes, des lance roquettes des fusils d'assaut. On vient le libérer, pourquoi Parce qu'on a besoin de ses services, de sa méthode, de son autorité sur un groupe, c'est cela ?– on peut le... Je crois que son évasion démontre qu'effectivement, ses complices avaient besoin de lui. Mm -hmm. Et aussi parce qu'il a une... une réelle autorité sur ses, sur ses... Sur ses complices et qu'il leur manque. – C'est aussi parce qu'on les paye, ces hommes on les paye cher pour venir faire ça ou pas En tout cas dans Le... les pratiques du grand banditisme, on les paye cher pour venir libérer un homme, prendre autant de risques Dans d'autres affaires qui sont aujourd'hui jugées, on a pu euh, démontrer qu'il y avait euh, effectivement euh, un paiement euh, effectué auprès des complices. Mais je crois que ce n'est pas la seule motivation qui anime les gens qui sont venus ce soir-là, cette nuit-là, chercher Antonio Ferra. Il y a non seulement de l'argent, mais il y a aussi euh, de l'amitié, il y a aussi de la fidélité... Euh, il y a aussi le besoin d'avoir recours à quelqu'un qui, qui est un type intelligent et qui, qui fédère autour de lui. Antonio Ferrara, on l'a vu dans le reportage, il avait des explosifs dans sa cellule. Un portable dans une prison, apparemment, on a l'habitude de dire que c'est classique. Mais alors, des explosifs Écoutez, pour moi, que ce soit des explosifs, euh, bon, à fortiori des explosifs, mais un portable, c'est pas classique du tout. C'est-à-dire qu'on ne devrait absolument pas avoir ça dans une enceinte euh, sécurisée. Maintenant, force est de constater qu'on les retrouve et que non seulement on les retrouve, mais en plus, euh, il est vraisemblable de penser qu'il les a utilisés. Alors oui, il a fait effectivement exploser sa, sa cellule pour pouvoir sortir. Donc ces explosifs, ils n'arrivent pas n'importe comment, il faut des intermédiaires. L'enquête aujourd'hui n'a rien donné, enfin en tout cas... Vous comprendrez que sur ce plan-là, je ne puis euh, m'exprimer euh, clairement. Juste, on va finir. Antonio Ferrara, il rêve que d'une chose aujourd'hui, vous l'avez dit, parce que c'est dans son tempérament, c'est de se faire la belle une nouvelle fois. Il a 30 ans ou 31 ans, euh, ça va jouer comme ça pendant des années euh, euh, je m'évade, je, je le rattrape, je m'évade. Moi, je souhaite que la, la sagesse le, le rejoigne et qu'il comprenne qu'avec toutes les erreurs qu'il a pu commettre par le passé, euh, la justice va passer et qu'il va rester, il doit rester un certain nombre d'années derrière, derrière les barreaux. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Vous parlez de sagesse. Euh, euh, en revanche, sur le plan de la sécurité, est-ce que les prisons sont aujourd'hui assez sûres – Ce que je sais, c'est qu'on a énormément travaillé avec l'administration pénitentiaire. – Parce qu'il y a eu les hélicoptères, il y a eu Joseph Manconi, il y a eu effectivement Antonio Ferrara. – Je pense qu'aujourd'hui, il, il est de plus en plus difficile de s'évader de cette façon. D'autant qu'à l'époque, on s'attendait à ce que quelqu'un sorte d'une prison. On s'attendait peut-être peu à ce que quelqu'un ou un commando pénètre Bien. dans une prison. Euh, – Antonio Ferrara, aujourd'hui, selon vous, il ne s'évadera plus Écoutez, je ne lis pas dans le Mar de Café, je n'ai pas recours à des voyantes, donc je serais bien normal de vous répondre avec précision. En revanche, on peut attaquer, ah ben... effectivement quand on voit qu'il y avait des explosifs et qu'on imagine bien qu'il faut bien des soutiens à l'intérieur même de la prison. On a beaucoup parlé des gardiens de prison qui auraient pu lui faire parvenir ces explosifs – Vous savez, euh, je pense que ce n'est pas arrivé dans sa cellule par l'opération du Saint-Esprit. En tout cas, ceux qui le croient euh, ne font pas le même métier que moi. – On l'avait vu Mais... en tout cas à l'époque déjà avec Jacques Misrine. Euh... Tout à fait. Aujourd'hui, euh, arriver à incriminer telle ou telle personne, c'est autre chose. Euh, il est évident que ces explosifs ne sont pas arrivés seuls dans cette, dans cette cellule. – Et on aura Et... les réponses un jour, vraiment ?– Je pense, je pense. – Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Secret d'actualité.